Je veux te rencontrer, je veux me rapprocher de toi, Jésus, Jésus. je veux goûter à, à ta présence, je, je veux me rapprocher, me rapprocher de, de, de toi, Jésus, Jésus. je veux goûter à ta présence, à bien un peu de concentration Hé hé hé Salut oh. Aujourd'hui, on va parler de l'âme sœur. Une âme sœur, pour moi, c'est la personne qui est, destinée, qui est destinée à être avec nous. La personne... Euh, avec qui on partage cet, certains centres d'intérêt, aussi la façon dont nous rapprochons forcément de Dieu Donc c'est une personne qui est compatible 100% avec toi et forcément avec cette personne ouais. tu grimpes un peu plus euh, ouais. quand, en tant que chrétien tu vas encore plus être proche de Dieu ouais. Mais tu penses que l'âme sœur c'est biblique C'est pas écrit dans la Bible mais je pense que avec la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donnée, on peut savoir qui sera bien pour nous dans notre mariage qui sera nous protéger, qui sera C'est pour les hommes, hein, bien sûr. Les femmes ne protègent pas les hommes. Bon, les femmes peuvent <rire> protéger les hommes. Oui. Les femmes peuvent... Je peux te protéger. Mais, mais je te protège Ah bon C'est quand Comment tu me protèges mais, mais Mais je te protège C'est bien, tu me protèges pour ne pas faire des bêtises. Mais oui, je te protège des bien. gens aussi. C'est bien. T'es trop forte, fais ça. Hé, hey, attention. Hein. Ouais, je te protège. Voilà. Moi, je dirais même que l'âme sœur ton âme sœur c'est ton mari tu vois pas bah? quand tu es marié ton âme sœur c'est ton mari il n'y a pas de question oh, c'était peut-être pas lui mon âme sœur il faut que je te divorce il faut que j'aille cherché mon âme sœur non quand tu es marié ton âme sœur c'est ton mari celui que tu avait prévu pour toi c'est ton mari <rire> tu vois ou pas oui je vois toi tu rigoles pourquoi tu fais comme ça mais je ne sais <rire> pas si que sort tout seul hein? <rire> Je sort tout seul je dirais surtout aux jeunes filles quand tu se maries bien sûr de choisir leur mari en fonction des critères publics et des valeurs morales, morales. Ouais. en fait tu choisis, tu choisis ton mari parce qu'il va être ton complément en fait et toi si tu veux l'apporter aussi, ce que lui n'a pas forcément c'est là aussi qu'on sent qu'il y a l'union du couple donc en gros c'est ce qu'on voulait vous dire, on voulait vous partager donc, notre point de vue sur l'âme sœur du fait que ouais, c'est pas marqué dans la bible qu a, que tu as créé une âme sœur pour chaque personne Oui. Et euh, que du coup, en fait, pour nous, ton âme sœur, ce sera ton mari. C'est la fin de la vidéo, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commenter, pouce vert, pouce bleu, partager, partager entre vous. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez donc de ce sujet. Et si vous avez des versets bibliques qui peuvent... Euh qui peuvent répondre à certaines des questions que certains peuvent se poser. Ou nous-mêmes aussi. Ou nous-mêmes. Ouais. Encore une fois, nous ne détenons pas la vérité absolue. Nous ne sommes pas euh, des pasteurs, donc nous n'avons pas fait d'études de théologie. Nous parlons avec vous comme si nous parlons avec des amis. Donc, voilà, on n'est pas, euh, c'est la marquée vérité absolue. Non, c'est remarqué. Je <rire> <Tu> rigole. <rire> Bref, en tout cas, que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille, tes projets professionnels et personnels. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Bye. Bye.